Bonjour à tous, c'est Novel, je vous souhaite la bienvenue pour cette partie 2 du Let's Play avec Glitch de Halo 2 Anniversary. Et comme vous pouvez le voir dans le menu, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Haug. Haug, bonjour. Bonjour à toi Novel et bonjour à tous. Alors Haug, vous devez je pense reconnaître sa voix, hein. ceux qui suivent un petit peu la chaîne, c'est notre maître de l'univers de Halo, c'est lui qui les présente, qui fait bah, tous les épisodes de l'univers de Halo, hein, dis-moi si je me trompe. Non, c'est bien ça, absolument. Tu t'ai bien renseigné. <rire> Merci. <rire> Comme quoi, hein, je connais un peu les membres du staff, ça fait plaisir. <rire> euh... Tu fais quoi d'autre, euh... je crois, hein, t'avoir déjà vu un petit peu ailleurs dans... Oui, bah en fait, à la base, je suis plutôt administrateur sur le, le, le forum et sur le Discord. Oui. Et euh, ça fait deux ans que je fais quelques vidéos sur euh, la chaîne. Je n'ai fais... ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-unes. Et principalement des univers de Halo. Voilà, donc si vous aimez l'univers, bah, l'univers de Halo, sans mauvais jeu de mots, hein, l'univers de la saga, regardez les Halo Culture et univers de Halo, avec Hog. Et si vous vous faites ban, bah, c'est Hog aussi, du coup vous le connaissez déjà, je pense. Voilà, <rire> Parce... vous pouvez bien me voir également, c'est des sujets différents, mais c'est la même personne qui les traite. Donc... Et voilà. <rire> Alors. Petit changement comparé à la vidéo d'avant, si vous vous souvenez bien, le trick, j'en reparlerai de toute façon au début de mission. Euh, sur banlieue, on avait récupéré une épée à énergie, et on l'avait vidée pour le trick de l'épée éner à énergie infinie. Aujourd'hui, je fais pareil avec Hog. Hein, donc euh, en background, en backstage plutôt, on a fait d'abord la banlieue et on a fait le trick de l'épée énergie, et on va voir si ça fonctionne aussi en coop. Donc voilà, on va avoir la petite surprise comme vous, <rire> on va voir ce que ça donne. Mmh. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis. Bah bon, bon visionnage. <rire> voilà, <rire> là je, je, je suis un petit peu. j'ai trop rien d'autre à dire. A tout de suite. A tout de suite. <rire>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 Et voilà. Donc, comme vous pouvez.. Ah putain ça marche pas l'épée infinie en multijoueur. Ouais, je suis vert. <rire> je... Euh, tu vois, du coup, je pensais que ça allait marcher, non. Du coup, donc bah, pour revenir sur le truc de l'épée infinie, du coup, elle fonctionne bien en solo. Mais multijoueur, je voulais faire un test hein, avec euh, notre très cher Hog. Bah ça ne marche pas. Bon, un peu. Du coup, voilà, ça ne fonctionne pas. Bon alors, comme on avait vu, on va partir du coup sur un trick où cette fois, ça va nous faire gagner du temps. Mais vous êtes quand même obligé de faire le chemin. Hawk, si tu veux bien t'occuper du Ghost, s'il te plaît. Oui. Ah, il euh, bah, y, y a des alliés qui s'en occupent, ok. Ouais. Alors, je te laisse prendre le deuxième qui arrive, je prends déjà celui qui est... Ah, bah non, il est cassé, zut. Ah, il fallait les prendre, en fait, les Ghosts, fallait pas les détruire. Oui, c'est ça, oui. En fait, euh, on les prend, hop. Ah. Ah, mais les alliés, les alliés, mais non, non, non, ok. <rire> ouais, bah, attends, réel, coup, vrai, non mais cas. non, bah attends, je vais recommencer, ça. <rire> il, il nous a niqué tout le début de la vidéo, ça a bugé. Ouais, je ferai un montage avec le truc. Eh, merde, alors oh, ouais, sauf qu'on m'entend, ça. <rire> Putain, attends. Relance. <rire> ah, merde. Donc, on peut pas... Ok. Alors pour, alors pour revenir, hein, le, dans, la, dans la précédente vidéo, je vous avais dit, si vous finissez avec une épée à énergie vide, la prochaine mission, en fait, vous l'avez en main et infinie. Alors là, je suis désolé, j'ai voulu faire un test avec Aug, justement. Donc ça ne marche pas en coopération. Si vous faites en coopération, ça ne fonctionne pas du tout. Donc ça ne marche qu'en solo. Hein. Vous pourrez le tester pour vérifier bien, bien ce que je dis en solo. Si vous finissez le niveau précédent, donc banlieue, avec une épée à énergie vide... Et bah vous l'avez infini dans le niveau métropole. Bref, bon bah du coup c'est bien, première et on a même pas fait d'y mètres. Euh, oui, le... bonjour à tous. <rire> voilà, et alors le <rire> trick d'aujourd'hui, de, de, c'est essayer de faire un despawn, en fait, en, empêcher les ennemis d'apparaître. Le but c'est de récupérer le plus vite possible les ghosts qui nous foncent dessus. Là, enfin Bon là ils nous font pas dessus, je sais pas ce qu'ils nous font, ils nous attendent. Donc c'est ouais. récupérer les ghosts les prendre et foncer. C'est le but de la manœuvre en fait. A partir de là, euh, les banshees n'apparaîtront pas, les apparitions n'apparaîtront pas, et pas mal d'ennemis en fait euh, qui se trouvent après. Normalement il y a même juste un fantôme je crois qui va vous poursuivre mais qui abandonnera bien vite l'idée. Hein. Voilà, Hawk prend le tien. Oh, oh, oh, oh. Vas-y prends ton Ghost et on avance là. Après on ne tire plus vraiment, euh, on accélère. Attends, attends, attends deux secondes. Vas-y je t'en prie. C'est bon, voilà. Let's go. alors on ne fait qu'accélérer. S'il est validé, hein, <rire> les apparitions n'apparaîtront pas, voire même les banshees. Les ouais, attends, attends, attends, attends, attends. Qu'est-ce <rire> qui s'est passé Je me suis pris un tir d'apparition, je crois. De quoi Je me suis pris un tir d'apparition, mais c'est pas grave, je suis toujours ah. là. Ok. <rire> <rire> bon, on va voir si. Euh, bah, ouais, du coup, euh, <rire> on va voir si, <rire> ça, si ça, <rire> ça fonctionne. Alors là, on a le premier oui. point de contrôle. Ah, il y a déjà les deux Ghosts en bas. C'est pas bon. Est-ce que les Banshees apparaissent oh, le, Alors le fantôme, ok. Le fantôme, on s'en fiche un petit peu. Juste, Ah, il a des spawns aussi. Les Banshees n'apparaissent pas. J'ai ah, pas vu les Banshees Ouais, ça m'a l'air. Euh... Voilà, joli comité d'accueil alors qu'il y a rien. Ah, il y a une Banshee Ouais, il y en a un Ouais, il y en a eu qu'un. Ah, c'est bon. Et là, du coup, voilà. Donc, euh, normalement, il, normalement, il y a deux apparitions qui arrivent ici. Et là, bah, on n'a rien. On n'a rien. Hop. Donc, voilà. Là, vous continuez avec le boost. Hein. Vous tartinez. Ça vous aidera pour le temps, en fait. <rire> C'est génial. Euh, si vous le faites en légendaire, sincèrement, faites attention aux rapaces. Ils sont ultra violents. Enfin, les rapaces. Les rapaces snipers, surtout. Hein. Le, le reste, les rapaces normaux, je suis Hop là, on peut passer en ghost. On peut toujours continuer en ghost. Hop, un petit coup d'accélération. Et on passe. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, bon, en normal, ça passe très bien. Oh, qu'est-ce que ça passe Ouais, c'est bon. Oui, oui, ça passe. C'était <rire> un petit peu mauvais état mort, quand même. <rire> ah, mais ben, je n'ai pas eu à côté de toi, par contre, j'ai plus mon ghost. Ah, zut. bah C'est pas grave, tu vas pouvoir en récupérer un là. Ouais. Alors, normalement, est-ce que les despawns ont fonctionné Normalement il y a des y a des ghosts là qui poursuivent le Warthog. Et ils sont pas là. Donc c'est. Voilà, ça a bien fonctionné en fait. Les fantômes n'ont pas ramené les véhicules. Donc voilà. Ouais. Tu prends le Warthog Je prends le Warthog ouais. Nickel. Je te laisse donc passer. Alors tu tartineras à côté de l'apparition en avant continue d'avancer. Ne te fais pas tuer. Je vais tenter de passer, effectivement. Vas-y. Alors, une fois que vous sortez de la zone, euh, la on va passer ça la cascade. Hein. Là, vous pouvez commencer à éliminer les véhicules. Et pour, euh, bah, pour aller plus vite, justement, le... en fait, vous allez avoir deux apparitions qui vous attendent, avec un ou deux ghosts et Je des rapaces, vous ça s'en s'en fiche. Prenez l'apparition. -vous, vous prenez une apparition, vous éliminez la première. Ah zut, elle continue de d'avancer. Et une fois que vous aurez une apparition, il y a un fantôme qui viendra, qui normalement doit déposer des ghosts. Si vous lui tirez assez dessus avec euh... ah bah, avec votre apparition justement euh, il ne larguera rien. Ce qui va faire apparaître directement les, les alliés chez vous. Enfin, qui va faire intervenir un pain Hop là. Allez, l'apparition c'est bon. Tu la prends, euh, Hog. Ouais, ah, voilà, là. le fantôme est là. Donc là, à partir de là, vous lui tirez dessus. Vous n'hésitez pas. Hein. Voilà, il s'en va. Donc en fait, ah. les... les ghosts sont déjà explosés. Ça évite pas mal de bagarres. Et voilà. Et là, la porte est directement ouverte, on peut passer tout de suite. Ça fait gagner deux bonnes minutes, hein, c'est déjà pas mal sur le, sur le temps. Là, il y a un terminal, pour ceux que ça intéresse. Suivez toujours les vidéos des rives, va hein, vous le montrer. Alors, à partir de là, gardez le BR. Essayez de récupérer un max de munitions après, au fait, c'est lorsqu'on va attaquer le Scarab. Là Je me suis toujours demandé d'ailleurs s'il y avait moyen de faire un en gérant un grenade jump et sauter sur le scarab au fait quand il vient. Je sais pas si c'est possible à cet endroit là. Ça me paraît chaud, hein. ouais, mais bon, peut-être peut impossible n'est pas spartan. Hein. <rire> bon, alors on a... dès que le scarab sera monté, on a... la porte s'ouvre. Donc vous vous mettez à côté, tout ça, tout ça. Allez, tire, tire, non. Ah il nous a pas tué. Voilà, la porte oh, est il a détruit une antenne Ah, ah j'avais pas vu. Il y a un truc qui volait euh, derrière. Donc ici vous gardez le BR, vous faites le plein de munitions et vous récupérez le roquette qui se trouve sur votre droite. C'est question.. juste une question, question d'efficacité au fait, de pratique. Alors, petit truc découvert il n'y a pas trop longtemps d'ailleurs, je, me... <rire> je me suis découvert super exprès. Lorsque vous sautez, ben, vous attendez plus carabienne. Il vient, voilà donc là il va un coup à gauche un voilà là vous sautez dessus vous mettez sur sa tête accoupi et voilà voilà en fait vous, vous avancez dedans et là vous pouvez voir les ennemis ah, je suis descendu un peu trop bas il faut faire attention pas descendre trop bas bon, on va déjà les éliminer eux roquettes voilà ah c'est les élites rouges, là, les ro ah, ah, sinon, okay. non, avoir... hop les roquettes, ah bien ah c'est normal ils apparaissent là donc les hop bref en gros ici vous, vous êtes protégés les élites rouges, bah ben, vous avez des roquettes hein, c'est pour plaisir ils sont un petit peu embêtants Alors attention, hein. eux, s'ils vous voient, ils peuvent vous toucher. Hop, oh, que tu Après, regardes il... à l'intérieur s'il y a des spawns qui apparaissent d'ennemis. Non, j'ai pas vu euh, les... les Alors ce trick, c'est pas forcément pour le... Pour la rapidité, oui. mais plutôt pour l'efficacité. Parce que sincèrement, vous faites ça en légendaire, ça arrive, vous prenez une balle perdue. C'est ça fait ultra mal. Ouais, comme là l'élite euh... pas super sympa ouais. Je que je suis parti me dénier en fait, Et Ah. Ça, pas, pas... <rire> J'espère qu'elle était bonne. Oh, attention, c'est le confinement, on n'a pas le droit normalement, Je paye quand même attention à toi. Ah, ma... Enfin, déconfinement, mais il y a y quelques règles. Hop, voilà, oui. plus personne, fin de mission, merci. <rire> Major est retourné à l'île Noberclad. Bien compris. Alors Monsieur, le Prophète se bat. Demande permission d'attaquer. Négatif, commandant. Deux intercepteurs l'attendent hors atmosphère. Routure spatio-temporelle repérée devant la cible. Il va sauter En pleine ville Ne perdons pas de temps. Autorisation accordée. Attaquer. À fond. Sur eux, vite mais commandant, sans destination Ne me perdez pas à ce vaisseau Et voilà. Bon, du coup... Ah oui, c'est le score, c'est pas le temps. Je vous laisserai que je voulais mettre le temps, je me suis trompé. Ah bah non, on le voit, 8 minutes 32. Donc normalement, vous voyez, le le niveau, de, c'est 15 minutes, je crois. Hein, pour réussir le... le succès, il faut le finir en moins de 15 minutes. Voilà, alors, on a voilà. presque mis moitié moins de temps. <rire> c'est très efficace. Mm -hmm. Par contre, Aug, alors je sais pas toi, mais moi ce qui me choque, c'est le l'accent du personnage asiatique. Euh... À quel moment Ah, quoi, dans le vaisseau, oui, effectivement. Oui. Ouais, <rire> dans le vaisseau. J'ai l'impression quand même que c'est légèrement exagéré. Bon, après c'est pour l'époque, hein. c'est les doublages de l'époque, mais... Ouais. Mais bon, on dira... Voilà, on dira rien. <rire> <rire> euh, sur cette mission, l'arbiteur... Bah du coup c'est l'arbiteur. C'est... Voilà, grosse nouveauté de Halo 2 hein, par rapport à Halo 1. On incarne un des ennemis. Et puis bon, pas n'importe lequel. Ah bah, c'est parti. encore longtemps. N'importe quelle cellule fera l'affaire. On devrait le leur donner en peinture. Ça leur ferait de la viande. À eux Pourquoi pas à nous J'ai faim. Et sa chair est brûlée juste comme je l'aime. Taisez-vous. J'ai l'impression d'entendre des grognards. On ne le met pas en prison. Les hiérarches lui réservent une surprise. et de la pitié. Voici l'incapable. Tu peux disposer, Tartarus. Mais je pensais... Emmène tes brutes avec toi. Relâchez le prisonnier. Le conseil a décidé de te pendre par les entrailles et d'exposer ta dépouille. Mais c'est à moi que revient l'honneur de décider du mode d'exécution. Je suis déjà mort. Et effectivement. – Sais-tu où nous sommes ?– Le mausolée de l'Arbiteur. C'est cela. C'est ici que repose l'avant-garde du Grand Voyage. Chaque Arbiteur, du premier au dernier. Chacun né et consumé lors de crises extrêmes. La soumission des chasseurs La révolte des grognards Sans les Arbiteurs, l'Alliance aurait déjà volé en éclats Même en rampant, je ne suis pas digne d'être ici. La destruction de Halo était une faute, et tu en es responsable. Mais le Conseil a fait du zèle. Nous savons que tu n'es pas un hérétique. Voici le véritable visage de l'hérétique, celui qui incite à la rébellion contre le Grand Conseil. Nos prophètes mordent. Ouvrez les yeux, mes frères Ils se servent de la foi des Anciens pour nous mener au chaos Le Grand Voyage est une trompe cet hérétique et ses disciples doivent être réduits au silence. Ces mensonges offensent tous ceux qui suivent la voie. Que puis-je faire Je ne peux plus commander de vaisseau, ...ni de soldats. Ainsi, non. Mais en devenant l'Arbiteur... ...et tu auras notre bénédiction pour réduire cette hérésie à néant. Et pour le Conseil. Il y a peu de chances que tu survives aux missions que nous te confierons. Tu mourras, comme tous les autres Arbiteurs avant toi. Et le Conseil aura ton corps. Qu'attendez-vous de l'Arbiteur, exactement En rejoignant l'Alliance, nous avons prêté serment. Confort les de notre rang Tous, sans, sans, sans exception. exception Sur le sang de nos pères, sur le sang de nos fils, nous avons juré de soutenir l'Alliance. Même si nous faisons mourir Ceux qui renient ce serment sont des hérétiques. Ils ne méritent ni pitié, ni clémence ils utilisent les créations de nos seigneurs pour diffuser leurs mensonges. Nous, nous en ferons de la, de la poussière. poussière Et nous continuerons notre marche vers le salut Cette armure est parfaite, mais on voit encore cette marque. Rien ne peut l'effacer. Vous êtes l'Arbiteur, le bras armé des Prophètes. Et ce sont mes élites. Leur vie n'importe pas la vôtre. Nous sommes d'accord. Hmm. Chef, pas de doute, la tempête frappera les installations. Nous serons partis avant qu'elle soit sur nous. combat. Alors, à partir de là, bah non, je, je crois qu'on peut descendre directement là, non Ou... Oui, on, tombe, on marche pas quand on tombe là. Ça marche, ouais. Alors, petite technique sur euh, ce niveau. Ah, lui, là, celui qui ouvre la porte. Vous voulez, si vous voulez que la porte s'ouvre plus vite, c'est simple. hop, voilà, vous le tuez, la porte est ouverte. Merci, au revoir. Euh, Hawk, si tu peux m'aider, on doit trahir, nous sommes des hérétiques. C'est <rire> voilà, c'est une autre particularité au fait. Euh, si vous éliminez tous vos alliés, vous aurez beaucoup moins d'ennemis lorsque vous passerez la porte, voire même pas du tout en fait. Hein. Il y a, vous n'avez même pratiquement presque plus en tout cas aucun ennemi. Si vous le faites en légendaire, éliminez d'abord les élites, c'est les plus compliqués. Oui. Ouais. Donc là, un petit coup de camouflage, vous sautez, vous arrivez, bah, vous allez être à l'ascenseur sans problème en fait. D'ailleurs, je sais pas pour toi, Aug, mais moi j'ai un petit truc qui m'a choqué, là, dans la cinématique. On en parle ouais. que les élites n'ont aucun organe reproducteur. Je me, suis pas... <rire> je me suis pas renseigné encore, comment. faut que je demande à Lunar, il, Alors... doit... il doit savoir. Je, je sais pas trop, après peut-être que c'est juste pour les besoins de la cinématique, hein, pour pas... Oui, ouais, je sais pas, peut-être. Ça serait un petit peu gênant de les voir, on va dire. <rire> ouais, mais tellement naturel. Enfin, naturel, normal. normal. Oui, oui. Hop, et voilà. Du coup, là, vous n'avez bien vu sur la descente aucun grognard. Normalement, vous avez aussi des grognards dans l'ascenseur. Bah ben voilà, vous venez ouais. de gagner 3 minutes à peu près. Hein. C'est déjà pas mal, je trouve. Par contre, les sentinelles sont là. Et ça, c'est... Ouais, dommage. En légendaire, c'est dommage. <rire> oui, c'est vrai que... Mais je crois que un coup de carabine covenante dans leur oeil, là, ça suffit normalement, hein, si je me souviens bien. C'est... C'est assez radical, je crois. Ou deux, Donc, euh, sans faire ça. Bon là pas de technique particulière. Euh, faites gaffe aux grognard avec leur hidler. Ah si on ferme la porte plus tôt, est-ce que. ou qu'on l'ouvre plus tôt, est-ce qu'ils viennent pas plus tôt les alliés Ah c'est. Bah, bah, bonne question, on va le faire tout de suite, on s'en revient. On a mis ils viennent plutôt tôt, hein. ils vont nous ont même ah, vas-y je t'ai plus vert, c'est bon, ça. Ouais. Attention derrière toi. Ah, y'a un petit qui est tombé. Bon, on va attendre directement à la porte, de hein. toute façon on a des petites grenades, on a de quoi faire pour... Hein. Ouais, ils arrivent tout de suite, tu vois. Pour se défendre. Ok. Donc bah voilà, maintenant on le saura, Vous, il suffit juste de tartiner. On va passer au laser sortilège. dès que la porte s'ouvre, grenade, on élimine surtout les élites qu'il y a derrière, c'est bah, toujours hein, les plus compliqués. Ou alors. Parce que si on passe au camo ça va plus. c'est plus rapide. Ah, il y a le la soie. Ah Oula J'ai pris une balle <rire> perdue <rire> J'ai pris Oups. une balle perdue. <rire> c'est bizarre, j'étais pas, pas mort à la vidéo d'avant, je me disais bien, c'était. Enfin la mission d'avant oui. c'était pas normal quoi. Bah non surtout quand moi je suis là, a priori il y aurait de la trahison. Hein. C est, c est Oups, <rire> oui voilà, c'est oui. Voilà, c'est ce qu'on a non. déjà fait au tout début de notre... du niveau. Allez vas-y viens un peu comment à avancer. Ils sont pas trop, pas trop énervants. On va peut peut-être sortir la solution. Un battant, tac. Ça c'est fini. Pardon Oh Ah bah oui, la trahison, c'est ce qu'on disait Bah oui, c'est ce qu'on disait. En fait, t'es passé devant moi, et comme tu le sais... Des... <rire> tu as un petit peu de mal, je Blague <rire> Donc en fait, je ne te voyais pas, au moment tu... où j'ai tiré. En fait. Ah, mais tu as tiré avec là. quoi Euh, à. Canoie... Ouais, je vais sortir mon épée je vais sortir mon épée, ça, ça. Ah, oui, oui, s'il te plaît. Attends, voilà, ouais, on peut faire des... Ah, ils nous ont vraiment parlé. Ouais. Ah, c'est cool. Allez, une petite plasma. Non, pas à côté de moi, mon pote. Ah, c'est bien. J'ai cru qu'il allait me renvoyer la plasma dans la tête. Bon, là, au camouflage, hein, je crois qu'il y a moyen de faire pratiquement toute la pièce. Hein, jusqu'au.. va voilà, c'était juste pour être sûr. Voilà, puis après on passe un peu tranquille. Hop, j'ai réuni, on passe pas tranquille. Ouais, je disais, les grognards ils sont chiants, les gars. Quand ils sont. Oh non, <rire> j'ai une plasma. Il hausse. était déjà mort, euh, j'étais en train de regarder. Ah, okay. En fait, les grognards ils ont des nid en fait. C'est assez dérangeant quand ils sont plusieurs parce que. Ils ont explosé. Ouais, ils nous, ils nous changent assez vite. Ouais. Mais non, mais. Sérieux, ouais, je l'avais oublié celui avec l'épée en plus. Je te fais confiance du coup. Vas-y, euh... Oui. Je vais essayer de te faire apparaître. Merci, c'est bon. Ah, puis en plus j'ai une, ép une épée neuve. <rire> c'est super sympa. <rire> La plasma hein. ça marche très bien. Ouais. Ah, apparemment, là, ça n'a pas marché. C'est bon. Ah, j'ai plus de plasma. Je peux, <rire> Je peux pas t'aider de l'autre côté. Voilà. C'est moi <rire> ça. Ah, pardon. Je suis. Bah voilà. Grand... C'est prêté pour un rendu. Mais hein. voilà, c'est ça. Cette bonne guerre. Hop, alors on va passer le camo. Mettons le camo avant les grognards. Ouais. Oups. Ah c'est bon, on est passé. Un Eric, Un Eric. <rire> euh... Ah, mais il va falloir que je me trompe de côté. Bah du coup la mission là, à part faire un bon gros rush, hein, c'est... Il a pas... J'ai failli prendre avec. Il a pas trop de pas Trop trop de technique à part le début, hein, où ça vous fait quand même gagner pas mal de temps. Ah merde, y'a tout le oh, monde qui vient derrière. Sur... Euh, euh, oui, j'avais pas vu, je faisais pas attention, je vais aller serein. Ouais, je vais exploser, drone needler. Ah, bon. oh merci. Hop là, on peut changer de sword, on récupère de la plasma, ça fait plaisir. Là, a... Ah, ils étaient en train de dormir, j'aurais pu les laisser. Hop, voilà. Un petit coup de camo, on passe crème. En plus, les bien, ils sont concentrés sur toi, du coup, merci. <rire> oui. ça, ça fait plaisir. C'est cool, technique en fait. Vous prenez un joueur qui va servir de cible pour tout le monde et, et un qui passe en camo. Oui, c'est vrai que le, la coop est pratique pour ça. Là, on peut attendre, on se cache derrière, on a le temps que le bouclier est rechargé, et hop, bouclier. Et on passe. Merci, au revoir, c'était sympa. Ensuite, là, il y a l'hérétique qui est derrière, si je me souviens bien, il faut. Font... Ah non, on doit attendre que ça vienne. Oui, les portes vont s'ouvrir, il y a des sentinelles qui... Non, il y a des héritiques... un hérétique qui va venir et puis après, il y a des sentinelles qui vont être dans les couloirs. Euh, je sais pas, mais ce moment là, on est passé. Hop, on récupère le Banshee. Allez, vous de faites attention. Si je me trompe pas, c'est parfois à gauche, parfois à droite, ça dépend. Hop là. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai, je me trompe toujours de où je dois aller ici. Je crois que c'est tout en haut à droite, non euh, tu, voudrais, tu voudrais directement aller euh, à la fin, c'est ça Ouais, ouais, je, si je me souviens bien, c'est directement, c'est tout en haut à droite, je crois. Ça doit être là. Euh ouais, c'est possible. Ça évite de tourner un peu partout. Ouais, voilà, là, le bandit vient d'apparaître. Bon, il, il spawn en plus. zone C'est qu'on n'est pas obligé de tout faire, en fait. On peut juste aller là et c'est bien. Ouais, voilà, c'est beau, beau, beau, beau, beaucoup plus simple. Ouais. Et normalement, on touche la porte, je crois, il n'y a pas... Non. C'est pas on touche la porte et c'est fini Il faut quand même éliminer les ennemis. Voilà, je sais pas. Il euh, ah, 3... y en a encore un là en tout cas. Parlant d'ennemis, hop, voilà. hop, hop ouh, j'ai failli, <rire> oui. ouais, fa failli plus avoir de nouvelles. Hein. <rire> ouais, ah non. Ah non, faut peut-être d'abord aller en bas. Là. Bah je pense qu'il faut faire toute la zone. Hein. J'ai un doute. Ah non, c'est bon. Voilà. Ah non. Ah voilà, bah, c'est bien compte. vraiment. Une découverte. Bah voilà, du coup, en hein, 8 minutes, Donc, je pense que le score est battu, hein. enfin le score, le temps, le temps, je crois qu'il est battu. Je pense que oui. <rire> <rire> C'est pas à moins qu'il faille faire en moins de 5 minutes, mais là, on peut pas trop aider, pas trop aider. <rire> bah voilà, bah du coup, la suite, ce sera au prochain épisode, hein. si on peut remercier Hog, surtout dans les commentaires, n'hésitez pas, parce que le oh, ça le sort un petit peu des univers de Halo, hein. C'est il rentre dans l'action, enfin. <rire> ouais, ouais, bah, j'étais accompagné, hein. c'était plutôt... Moi je découvrais en fait en même temps que vous, hein, dans... dans les commentaires hein, et ceux qui regardent la vidéo, je découvre également toutes ces techniques que je ne connais pas moi-même. Ma mais... me fait découvrir du coup, c'est intéressant. Toujours là pour rendre service. <rire> bon, bah sur ce, Auge, à une prochaine fois et tout le monde aussi. Hein. Ouais, à la à prochaine plus. vidéo. Vive l'eau Et vive l'eau, c'est important.